bonjour et bienvenue dans le stage one numéro 19 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui me tenait à coeur et que je n'osais pas faire parce que c'est assez long et parce que parce que j'aime bien voilà aussi euh, donc c'est prince of persia les sables du temps donc sur pc et donc euh, la vidéo va être longue il y a beaucoup de cinématiques donc euh, je vous laisse déjà regarder l'intro donc voilà, donc euh, on continue. Alors après l'intro c'était juste une petite intro. Donc on va utiliser mon profil. Je vais faire une nouvelle partie puisque je n'en ai pas fait. Euh, donc euh, voilà, là il nous emmène sur le petit balcon où l'on est. Donc c'est déjà pour tester en fait le, la, la, nos touches, les directions. Donc je teste un peu les, les touches qui me conviennent. C'est bon. Donc tout va bien. On continue en avance et c'est parti. Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Mais moi je l'ai vu face à face, et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous, et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Charaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde, en direction de Hazad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Ah. Vous serez fidèle à votre promesse, si la salle du trésor du Maradja se trouve ici. Ah Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Et donc notre histoire commence ici. On va pouvoir commencer à jouer. Après la longue cinématique que vous venez de voir, croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Mon père serait fier de voir son fils il combattre. Ça arrive fait. souvent que, que le personnage parle, euh... enfin, on l'entend, on l'entend penser, on va dire, et donc il pense à. Euh... Donc c'est parti, il nous laisse, euh, il nous laisse dans le jeu. Voilà eux. Voilà, ils viennent se prennent un gros truc dans la tronche, donc on sait qu'on peut pas aller là-bas, il faut continuer. Donc on monte, on monte, on monte. La petite touche spéciale, oula, il y a un petit ralenti. Ah oui, il nous pose des ralentis sur des sur des actions, des fois, on sait pas trop pourquoi. Euh, pour faire joli, sûrement, mais bon. C'est pas vraiment, ça sert un peu à rien, donc voilà. Choup. Donc on a une touche spéciale qui nous permet de faire des actions, euh, comme euh, marcher sur les murs, euh, tout ça. Voilà, X, voilà, quand on est devant un mur, euh, attendez. Hop, je me suis un peu foiré. Allez, je reviens. Donc quand on est dans le mur, là on fait X, ça monte ça monte une certaine hauteur sur le mur. Là, je fais X, hop, là, ça il marche sur le mur, c'est plutôt sympa. Ça va ça va être utile après, puis ça, il va falloir faire des acrobaties un peu spéciales. Alors. Voilà. Donc là, il va falloir commencer. On va taper un petit garde. C'est pour, euh, pour commencer tout doucement. Hop, ils nous font commencer. Alors j'essaye de lui passer par-dessus sauf qu'il y a un mur derrière, donc <rire> ça bug l'animation, c'était joli, hop, raté, Chop. donc lui, il est foutu et il doit y en avoir un autre en haut, et deux autres en haut, <rire> d'accord, allez, voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, ça c'est une bonne attaque, après ça marche pas à tout le... sur tous les ennemis parce que chaque ennemi a ses attaques et ses défenses, et donc euh, donc c'est un peu différent hein, pour chaque ennemi, euh, la façon dont il faut le tuer. Voilà bon, ça marche donc on, on va pas se plaindre. Ce jour -là, donc de l'eau, voilà, il y a ma vie qui apparaît parce que l'eau quand on la boit ça nous redonne de la vie. Taille. Donc on le verra. Chaque, chaque lieu de combat il y a une fontaine ou de l'eau pas loin. On voit oui, il part Mais dès que Il nous montre les ennemis. Mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles et donc, les Le but pour ce, ce niveau, ce stage, avant de commencer la, la vraie histoire ça va être de trouver donc la dague du temps donc euh, vous verrez à quoi elle sert un, un peu plus tard ceux qui connaissent déjà, ben tant mieux <rire> donc on va essayer de trouver la dague donc là ils sont en train d'assiéger, euh, enfin d'assiéger d'attaquer le château avec euh, son père et tout ça et euh, donc nous on, voilà euh, si vous avez suivi un peu la cinématique on est dans le château Oula. Et euh, on a réussi à passer euh, un peu plus loin que tous les autres, et donc il faut battre un peu tous les gardes et aller récupérer, euh, être, allez, enfin, déjà, déjà accéder à la salle de trésor du Maharaja, voilà. Dans laquelle on, on va trouver la dague, on va trouver autre chose aussi. Voilà, allez. Vous voyez, quand il n'y a plus d'ennemis, il nous montre une cinématique où il range son épée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis, il euh, n'y a plus personne à taper. <rire> ça nous évite de chercher au moins. Là. Oh, comme par hasard, un truc qui tombe sur l'un, la... comme par hasard. Et puis j'ai juste la place pour passer en montant le mur, c'est vraiment... Un... C'est du pur hasard. Euh, donc on monte... Est-ce euh, qu'il y a un ennemi Non, il n'y a personne. Donc là, on peut détruire le tonneau, hein. il faut mettre des coups dedans. alors voilà. hop, de l'eau, on boit un coup. Ça nous remplit notre vie. Allez, tchoupe. J'ai commencé à le taper alors que la cinématique a pris le relais. C'est pas très logique, mais... Voilà donc il nous montre qu'il qu y a un trou qui a été fait dans le mur ici Et qu'il va falloir y aller Donc là, déjà on va taper les ennemis On va taper les ennemis, c'est pas gentil Moi je me casse pas trop la tête à... ah, C'est pas trop trop dur Donc il est à moitié voilà Il est à moitié KO donc il suffit juste de lui rajouter un coup Oula là là. Heureusement qu'il s'accroche Ah je refais la même Connerie Allez snap Voilà. Alors. Ah là, il range son épée, comme je vous disais épisématique. Choup. Alors, le mur. On monte dessus. Tac, tac, tac, tac, tac, on longe. Ah, on peut pas passer, donc on descend. Tac, tac, tac, tac, tac, on remonte. On monte sur l'autre. On monte, allez. On se déplace. Sioup, sioup, sioup. alors là la caméra ne s'est pas mise et comme je ne connais pas la touche de la caméra je vais pas essayer normalement elle aurait dû se mettre sur le côté euh, ouais parce que là du coup on voit rien on va imaginer qu'on voit Allez, allez allez mets toi correctement voilà euh, déjà on la voit un peu mieux hop on se laisse tomber on rattrape le bord et on va taper le nom qu'il y a dedans pour l'instant, ça va, c'est pas dur, hein. c'est juste, juste l'intro, hein. vous pouvez pas perdre là, hein. c'est pas possible. Alors, Ou alors vous faites exprès. Choup. Voilà, on a tué les 4 mecs qui avait dedans. Donc il y a de l'eau, je veux boire un coup. Choupe pour gagner. Au moins, je serai full de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu qu il, faut que je fasse il faut que je monte sur les piliers. Allez, on monte dessus. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Voilà, donc là il nous affiche la vue avec les quatre. Ah, regardez un ralenti. Pourquoi Je sais pas. Pour montrer le premier truc qu'on fait. Mm -hmm. Hop hop hop hop hop hop. Voilà. et hop là. Donc on monte et on continue. Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point la prochaine Voilà, fois il fait des sauvegardes un peu tout seul au début. Je Plus tard, il y aura un système avec le point. sable. Pour l'instant, bah là, là, il, On passe sur un endroit et dit. Ah tiens, sauvegarde. Allez. Oui, parce que bon, euh, s'il n'y avait pas les sauvegardes régulières, euh, on s'ennuierait vite. Hop là, donc vous voyez, il a fallu que je marche sur le mur, je saute en même temps, une fois arrivé à la fin de mon élan. Allez, on se. Là, je saute, je... hop, hop, on saute de gauche à droite, et du coup, bah on monte. Et elle était là, presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Si seulement j'arrive vers Donc voilà, on, voilà on, on a vu la dague du temps, sauf que bon, elle est, elle est, pas, elle est pas accessible du tout et il va falloir faire plein de trucs avant d'y arriver. Donc euh, voilà, elle est là derrière, mais euh, c'est ballot. C'est ballot, elle est là derrière quoi. Alors, tac tac tac tac tac. Hop. On va faire tout le tour, hein. c'est le, le principe du Prince of Persia. Aller à un endroit à 2 mètres et, et faire 3 euh, km autour pour y arriver. Parce qu'on ne peut pas y arriver directement. Donc voilà, donc là il nous montre des poteaux hérissés de pointe. Bon en gros des poteaux, des poteaux qui font mal et qui bougent. On va essayer de les éviter, voilà. Hop là, on rejoint la gouttière de l'autre côté. On longe, on longe, on longe. De toute façon, la caméra se met toute seule. Allez, on saute de l'autre côté. Bon pour l'instant ça semble logique, on avance, on ressort de l'autre côté. Donc là, il y a encore des poteaux hérissés de pointe. Tuk tuk tuk tuk. Allez, allez, hop, hop, on y va, on y va, on y va, on y va. Et je viens de me foirer, je viens de crever, je viens, <rire> je viens de mourir. J'ai sauté de trop haut. Et donc il va me ramener là. Donc on va, on va le refaire, en espérant que je vais pas me foirer une deuxième fois. C'est pas bien difficile. Je suis pas allé assez loin dans mon dans mon élan en fait. Je j'ai pas sauté assez loin. Enfin marcher sur le mur assez loin. Parce que du coup j'ai sauté trop tôt et donc du coup bah, je suis tombé. Et en tombant d'une certaine hauteur, on meurt direct. On peut, on cherche même pas à comprendre. On perd même pas un peu de vie, non, non, on meurt. Putain, ça avait pas l'air bien haut. Hein. On se serait peut-être cassé une jambe. Mais... Allez, donc là, il faut que j'y prenne. Hop, voilà, un peu mieux. On va pas aller dans ce sens-là. On va aller dans l'autre sens. Allez, oh là, un casse-tête. Un casse-tête où il va falloir encore se, se pencher, voilà. On lâche. On va vers la gauche. Ah, comme par hasard, ça s'effrite là. Ah, ça s'effrite ici. Donc, il faut aller sur celui qui est tout en bas. On monte. Ça s'effrite là. Hop, on monte un coup. On remonte un autre coup. Ça va s'effriter, vous allez voir. Voilà, on descend. On redescend. Ah, ils nous font bien naviguer entre les trois, hein, entre les trois bords. C'est super. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ah, ça c'est Frite. On descend sur l'autre. Et là, il y a un poteau, donc on saute. Et il nous montre en cinématique que il faut sauter entre les poteaux. Et la dague est là. Allez, hop, on saute. Et hop. Et re-hop. Et on descend. Youhou et on saute dans la salle. Et là, on en a pas mal, hein, bizarrement. Alors qu'on a sauté quand même d'assez haut. <rire> on va pas chercher à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Allez, donc on va essayer d'atteindre la dague. Allez, monte. Donc là, c'est tout simple. Il hein. n'y a pas de, de grande difficulté. Hop, on monte. Là, de gauche à droite. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Et je continue parce que c'est le fun, et la cinématique. Du simple. Voilà, ils viennent de nous montrer que la dague est servée à remonter dans le temps. Donc il est content, il a son petit cadeau. J'avais ce que je cherchais, et il était grand temps de partir. Donc maintenant, on va essayer de se barrer. Ah, limite, limite. Donc il est apparu les, les, les, euh, les petites doses de sable à gauche. Chaque fois qu'on remonte le temps, ça use une dose. On pourra en récupérer plus tard dans l'histoire. Euh, là, on n'en aura pas besoin, on n'en aura pas l'utilité parce que je vais pas tomber. On va aller. Hop Ouh, je me suis fait je me suis fait mal. Mais c'est pas bien grave. Je ne suis pas... C'est pas trop trop grave. Et voici. On est sorti. Et j'ai une nouvelle cinématique. Je vous laisse regarder. Oh. Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre majesté. Vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix... Cette dague. Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le Sultan de Hazan puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie... et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix. Le roi Charaman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. <rire> Accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Hazad. Mon, mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Ah, ah, ah. ah, le monde entier chante les louanges de Hazad. Et vous n'avez rien vu Je vous apporte les Sables du Temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable Pourquoi brille-t-il J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Ah. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non. C'est le processus Donnez-la moi Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire reprend, et euh, donc le but là, bah, maintenant, ça va être maintenant qu'on a, qu a déclenché la merde, de refermer les sables, euh, en, en, en essayant de ne pas se faire buter par tous les ennemis euh, de sable spéciaux qui, qui vont essayer de franchir la treffe. Euh, donc voilà, donc, euh, le jeu euh, commence. Donc euh, je voulais remercier d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude et, euh, et puis de vous dire à, à une prochaine fois. Euh, aussi faire remarquer les, les le nombre de frames euh, qui est apparu euh, en, en haut des cinématiques, donc euh, ce n'était pas de mon plein gré et euh, donc j'en suis désolé. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à ne pas aimer comme d'habitude et puis à la prochaine pour une autre vidéo.